Allez, c'est parti pour l'Expresso, semaine 49, bientôt Noël, donc forcément il y aura du 40K, du Edge of Sigmar, Alors, pas mal de vaisseaux, petite liste de Noël du coup, et puis des pirates. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la commenter, de la partager, de la liker, et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti Et on commence 40K avec forcément la sortie des Blood Angels euh, et notamment donc leur supplément. Attention, on ne se fait pas avoir, en tout cas moi je ne me ferai pas avoir cette fois-ci. Supplément Codex, donc n'oubliez pas, il vous faudra euh, le Codex des Space Marine original pour pouvoir totalement exploiter euh, cette extension hein, qui va aborder spécifiquement euh, les Blood Angels. Elle sera accompagnée notamment de euh, sa euh, Patrol Box. Euh, que moi euh, j'avais pris euh, côté Space Wolf. Attention, elle est déjà passablement en rupture chez l'éditeur, donc dans les magasins, à mon avis, elle va très très vite partir. Elle sera accompagnée de CD qui sont très très beaux, mais qui vont aussi disparaître très vite, donc euh, faites gaffe. Bien entendu, euh, de son euh, paquet euh, de cartes, et puis euh, ben, dans la Patrol Box, il y a quand même un très très très bel archiviste, que je trouve vraiment très classe donc bah voilà pourquoi pas et donc du coup n'oubliez pas hein, qu'avec le code promo euh, pierrot et eh ben ça vous fera quand même le codex à moins euh, de 20 euros et puis euh, la patrol box à moins de 90 donc euh, ben, je l'ai déjà dit pour d'autres jeux franchement pour trouver un prix aussi attractif il va vraiment falloir creuser on aura également la disponibilité du Gladiator hein, sous ces euh, trois configurations, euh, Reaper, Lancer et Vaillant. Et bien entendu, vous n'oublierez pas euh, de l'accompagner avec une petite boîte d'intercessors à son. Les intercessors, euh, d'ailleurs, que vous pourrez également euh, obtenir au format Death Company euh, Blue Dodge pour à peu près 28 euros. Et puis sinon, ben c'est Noël et donc du coup, euh, ils ont décidé de nous sortir... 6 Battle Force pour Warhammer 40k euh, donc avec la réduction on sera aux alentours de 130-125 euros la boîte euh, là, clairement, si vous voulez débuter une armée ou si, comme moi, vous voulez euh, la compléter, parce qu'en fait, moi, j'ai commandé euh, la boîte Tau parce que j'avais des taux, en fait, euh, à la maison, mais c'est vrai que j'en ai pas acheté euh, depuis à peu près euh, deux, euh, deux versions euh, de Warhammer, donc je suis un peu à la traîne, donc pour pouvoir la mettre en face euh, des Space Wolf. Parce que je sens que le codex va pas tarder à arriver. Euh, quoi qu'il en soit, voilà, je me suis pris en fait cette Battle Force. Ça va me permettre de parfaire mon armée et puis de compléter un petit peu les trous que j'avais. Donc voilà, je pense que c'est une très, très bonne solution. Soit pour débuter une armée, soit pour, euh, soit pour la compléter et puis en gros la finaliser. Voilà, je vous l'ai dit, hein, euh, là aussi, hein, les 10% vont marcher sur les commandes de Warhammer 40K. Donc on se retrouve hein, entre 130 et 125 euros. Franchement, il ne faut pas hésiter. Sinon, ces Battle Force seront également euh, proposés pour euh, The Edge of uh, Stigma, avec euh, cette fois-ci quatre formules, une pour les euh, Zogor, une pour les euh, Disciples, une pour les euh, Gloom Spit, et euh, la dernière pour euh, les euh, Cadron qui euh, me font un petit peu envie, c'est vrai que moi je les trouve super classe. Côté, euh, librairie chez 40k, vous aurez 4 bouquins pour vous accompagner euh, dans euh, vos soirées euh, vos longues, soirées euh, d'hiver. Et moi je vous conseille très très euh, vivement, vous euh, voyez je vous le conseille parce que je l'ai pris, euh, c'est euh, l'aigle à deux têtes. Franchement c'est somptueux, euh, ça commence tout de suite, c'est de l'Indiana Jones <rire> Warhammer 40k en bas. Puisque ça commence à 100 à l'heure et ça s'arrête pas. C'est très simple. Dès les premières pages, vous retrouvez euh, les fesses dans votre cockpit. Euh, pris dans un dogfight qui est vraiment euh, passionnant. Euh, C'est très bien écrit. Euh, C'est très immersif. Et euh, voilà, je vous le conseille. En plus, ben, vous le savez, moi je suis un, un grand fan d'aeronautica Imperialis. Donc euh, ben, ce bouquin-là, il était fait pour moi. Après, vu les sorties, vous avez largement de quoi trouver euh, votre intérêt. Allez on va passer à FFG. FFG qui va nous proposer euh, trois extensions pour les LCG. On en aura euh, deux pour Aurora Arkham et une euh, pour euh, la Légende des 5 Anneaux. Bon, voilà, on commence à les connaître. Hein. C'est des petits paquets de cartes qui euh, vont vous rajouter en fait des séquences que vous pouvez ensuite intégrer dans votre jeu. C'est bien connu et puis ben, si vous suivez le jeu, ben, c'est toujours des possibilités et de la diversité euh, pour vos parties. Alors sinon, eh ben, normalement, on s'approche hein, de la sortie de The Clone Wars pour Star Wars Armada. Donc vous l'avez peut-être vu, hein, elle est en train de tourner là en ce moment. J'ai fait une vidéo où je reprends le livre de règles qui a été mis à jour et qui a été publié au début, au début du mois. Alors c'est vrai que dans ce nouveau euh, reference rule, il y a eu beaucoup de mises à jour parce qu'il y avait eu pas mal de choses qui étaient sorties et qui n'avaient pas fait l'objet de publication. Donc on va retrouver la salve notamment, les mines de proximité, on va retrouver également les stations, toutes ces choses-là. Bref, j'ai décidé de prendre sur moi. Euh, je suis pas très à l'aise avec l'anglais, euh, mais j'ai essayé de traduire au mieux euh, ce que j'avais compris. Et je vous présente ça euh, dans cette vidéo. Donc, a mon avis, c'est quand même assez important d'aller la voir avant de vous lancer dans The Clone Noir parce qu'il y a beaucoup d'informations qui se rattachent à cette nouvelle version et puis notamment les cartes avec notamment la capacité de vous apporter soit des ordres soit de devoir payer des ordres pour pouvoir les utiliser. Quoi qu'il en soit, toutes les modifications qui ont été apportées à Armada, moi je les salue parce qu'elles profitent énormément à la fois au dynamisme et puis à la synergie du jeu. Euh, vraiment, je trouve ça très excitant et euh, j'ai hâte de pouvoir vous présenter euh, cette nouvelle version. Sinon, euh, et ben, euh, côté Star Wars Légion, pas de sortie. Donc, j'ai décidé de vous faire ma petite liste de Noël. Alors attention, c'est une toute petite liste qui n'a pas vocation à être euh, euh, compétitive. Hein, euh, euh, vous vous inquiétez pas. Euh, je vais vous présenter un peu mes coups de cœur, même si à mon avis... Ça sent bon. Si vous voulez avoir une bonne place en 2021, euh, étant donné ce qu'on vous a présenté justement là aussi du reference rule avec Toto, ça pourra peut-être vous orienter. Alors qu'est-ce que je vous conseille bah, Déjà forcément pour les séparatistes, bah, euh, voilà, bah Dark Maul s'impose naturellement. Euh, et puis, euh, et puis, ben, pour la République, je serai sans surprise. Hein, je vais vraiment, vraiment vous conseiller, euh, vous conseiller Anakin. Euh, tout simplement parce qu'en fait, ces euh, deux figurines elles vont intégrer des nouveaux mécanismes de jeu que je trouve très très très intéressants. Et euh, voilà, on ne peut pas passer à côté. quoi C'est euh, clair que c'est deux personnages qui sont extrêmement charismatiques dans l'univers de Star Wars. Donc si vous me regardez et que vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui joue euh, à Star Wars Legion, si vous savez qu'il n'a pas euh, ces deux figurines-là, je vous dirais même que s'il ne joue pas ces factions-là, il sera content de les avoir, mais quoi qu'il en soit, voilà. Il n'y a pas à hésiter, ça, c'est les deux figurines phares euh, de Noël. Sinon, euh, côté euh, Empire, je vous conseille euh, de récupérer euh, le TX225, hein, à savoir euh, le tank euh, qu'on retrouve euh, dans Rogue One. Et puis, accessoirement, essayez de pécho également des e parce qu'il y a un superbe combo euh, à faire en posant votre e sur votre char. Et euh, là, franchement, il y a moyen de se marrer. On fera sans aucun doute un let's play avec cette configuration pour vérifier si ça fonctionne. Mais euh, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas et euh, c'est vraiment badass, ça peut être vraiment être sympa. Sinon pour euh, la euh, rébellion, je ne saurais que trop vous conseiller euh, d'acquérir euh, ces euh, petits Wookie. Euh, vous avez vu, il euh, y a eu euh, pas mal de leaks euh, euh, hier euh, hier matin. On nous a annoncé donc un transporteur euh, rebelle. A5, euh, donc un transporteur fermé, on vous en avait déjà un petit peu euh, parlé, d'ailleurs dès que euh, les cartes seront présentées euh, sur FFG US, je serai autorisé à vous présenter euh, les cartes FR, et euh, donc euh, ben, je le ferai comme euh, je m'y suis engagé. Donc je pense que la boîte de Wookiee, elle va euh, vite être prise d'assaut, donc réfléchissez pas trop si vous ne l'avez pas encore prise. Je sais que ça peut avoir été boudé à une époque, mais je pense que c'est vraiment le place to be dans les mois qui viennent. C'est très fort, très badass, très puissant, et, euh, et euh, voilà, je pense que c'est très fluff et, et très méta euh, pour l'avenir. Sinon, pour le petit coup de cœur également euh, chez les rebelles c'est parce que j'ai fini mon socle, alors je la montre. Je vous conseille vivement aussi le Speeder, puisque maintenant, n'oubliez hein, pas qu'on va pouvoir être beaucoup plus actif quand on est transporté euh, sur un vaisseau. Celle-ci a euh, plusieurs avantages. Euh, déjà, euh, c'est rapide. Euh, c'est pas trop cher. Euh, la figurine, elle est de toute beauté et puis vous voyez quand vous mettez des jolies euh, petites fleurs et eh ben euh, franchement euh, c'est le bouquet et euh, le plateau Bah il a quand même euh, il a quand même une autre gueule j'étais pas fan de faire euh, de faire les socles mais euh, voilà je me suis donné du mal et pour une fois j'ai réussi mon socle donc je pense que maintenant euh, je vais <rire> je vais en faire tout le temps <rire> voilà donc ça c'est mon dernier conseil bien entendu le x 34 euh, le Spider. si vous l'avez pas déjà euh, il vous le faut en plus c'est euh, franchement une figurine mythique de l'univers de Star Wars. Et elle est jouissive à monter, à peindre et à jouer. Voilà, j'en termine sur un coup de cœur, coup de gueule. Euh, le coup de cœur, c'est pour, euh, évidemment, euh, Capitaine Voodoo que euh, j'ai euh, pledge euh, lorsque euh, le KS euh, est sorti. Euh, alors, j'ai eu la chance de euh, l'obtenir en, en version euh, collector. Et je suis euh, très heureux. Regardez ça, c'est vraiment doré ça brille et tout alors c'est en deux euh, c'est en relief et puis c'est en, en deux composantes vous avez la partie euh, dorée et puis la partie ici ici mat, voyez, il, il s'est creusé et tout c'est vraiment superbe euh, bon bah ça forcément hein, ça fait partie ça fait partie euh, du coup de cœur maintenant euh, là où euh, je dois partager mon coup de gueule c'est que eh ben euh, cet ouvrage collector avec euh, la pochette euh, de transport qui est ici vous allez euh, déjà bientôt pouvoir euh, l'obtenir sur Philibert, parce qu'elle est déjà euh, en préco. Euh, voilà, je fais un peu mon bougon, mais euh, je suis un peu déçu, parce que je me suis bolidé pour euh, cette version. Euh, J'ai eu le sentiment de soutenir le KS, évidemment, mais c'est comme pour Wurm. Je trouve que la sortie des bouquins, elle est beaucoup trop rapide à l'issue de la livraison euh, des, euh, des pledgers. Et puis j'aurais aimé que cette version là, ben, ça reste une version entre guillemets exclusive aux gens qui ont participé au KS. Et puis qu'on commercialise que le livre de base. Euh, voilà, je dois vous avouer que niveau jeu de rôle, étant donné qu'on retrouve systématiquement dans le commerce, même si c'est un tout petit peu plus cher, euh, étant donné qu'on retrouve systématiquement euh, les mêmes bouquins euh, après, bah, je ne sais pas si à l'avenir, j'aurais envie euh, de soutenir euh, un KS euh, parce que bah, voilà, je ne suis pas lésé, hein, euh, je euh, je l'ai aussi mais en même temps, je n'ai pas un sentiment d'exclusivité et euh, je trouve que bah, normalement quand on fait un KS, on a des exclus. Alors oui, on a eu quelques exclus. Effectivement, on a eu des fiches, euh, des, des, de très beaux dessins, de très beaux imprimés mais je ne m'attendais pas à en recevoir autant. Finalement, on en a reçu beaucoup. Et puis quand j'ai déballé, ben, euh, je dois avouer que j'aurais préféré avoir autre chose. Et sur ce coup, ben, j'ai trouvé que le KS de Vurm était euh, plus gratifiant et euh, m'a semblé euh, plus sympa que, euh, que le KS de Captain Voodoo. Après ça n'enlève rien au jeu, qui lui est absolument exceptionnel, ça n'enlève rien à la qualité du produit... Qui est exceptionnel euh, mon petit mon petit coup d'alarme il est juste lié au fait que bah, avec cette sortie précipitée dans le commerce j'ai pas vraiment un sentiment d'exclusivité que j'aurais aimé j'aurais aimé avoir c'est un point de vue vous le partagez ou pas voilà j'en ai fini avec cet expresso 59. Je ne vous cache pas que les sorties commencent à se faire rares en cette fin d'année. En plus, le Covid a pas mal stoppé la dynamique de beaucoup d'éditeurs qui sont soit en galère, soit en cours de restructuration. Donc on verra si on maintient les expressos toutes les semaines jusqu'à la fin de cette année. Bon, je pense que post-Covid, il faudra bien faire un expresso toutes les semaines, mais peut-être que là, au mois de décembre, on en fera un tous les 15 jours. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Je remercie tous les tipeurs et puis toutes les personnes euh, qui sont fidèles à la page. On a passé euh, les 5000 abonnés. Je dois vous avouer que, voilà, ça, ça, ça fait chaud au cœur. Vous êtes fidèles à la formule, vous êtes fidèles à la page. Et euh, bah nous, ça nous donne du boost. En attendant, il reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face et profitez bien de vos familles, des fêtes de vacances et on se retrouve sans doute la semaine prochaine, pour une autre petite liste de cadeaux, qui sera sur... Euh... Allez, sans doute X-Wing. A très bientôt. Ciao.